Ce texte sur l'homologation des véhicules qui paraît comme ça un peu technique, en réalité, il touche au cœur de tout ce que les écologistes portent dans le cadre euh, des activités au Parlement européen. Pourquoi Parce que, un, ça touche euh, aux liens des intérêts euh, privés des constructeurs et euh, des États euh, par rapport à l'intérêt général. Donc question intérêt privé, intérêt public. Deuxième point, c'est celui des émissions euh, de particules par les moteurs diesel qui sont frauduleuses euh, sur euh, les annonces qu'elles font et donc on touche là à une question de santé publique. Ensuite ça touche à, aux émissions euh, de CO2, donc ça touche à la question du climat et euh, ça touche enfin à l'indépendance des États et donc au, au contrôle que l'Europe peut faire sur euh, ces homologations de véhicules. Voilà, donc c'est ces quatre points euh, qui sont au cœur de euh, ce texte sur l'homologation des véhicules. Et nous avons réussi, après euh, des mois et des mois euh, de, de discussion et de combat, nous avons réussi à faire en sorte que l'on coupe le lien ombilical entre les constructeurs et les autorités nationales d'homologation. C'est une avancée majeure.